Le sol semble pour le moins instable. Impossible de savoir si l'air est respirable et il n'y a pour le moment aucun signe de vie intelligente en vue. Coucou Salut les Dédés J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va nickel Allez, aujourd'hui, on est sur une vidéo bonus. Je vous ai demandé sur YouTube, dans la communauté et sur Instagram de me poser des questions et je vous répondrai en vidéo. Donc, j'ai les questions. Je vous ai mis aussi en fin de vidéo les trois intros les plus drôles que j'ai pu faire sur la chaîne youtube j'en fais pas beaucoup euh, parce que c'est long à faire mais j'aimerais bien faire un peu plus donc je vous en ai mis trois à la fin de vidéo et ça il date un peu donc pour les nouveaux abonnés vous, vous les avez peut-être pas vus. ce que je vais vous demander c'est de me faire un classement des trois voilà à la fin de vidéo dans, dans les commentaires vous me dites qui est le premier le deuxième ou le troisième d'accord donc là j'ai les questions on va poser ces questions mais pour l'instant c'est jingle C'est parti pour les questions. Question numéro 1 de Maxouf qui me demande mon avis sur les omnis et sur les frelons lunaires. Alors, mon avis sur les omnis, bah, j'en ai pas trop. En fait, je suis le genre de personne qui voit ce qu'il croit. Donc, euh, comme j'en ai jamais vu d'omni, j'ai du mal à y croire. Mais au fond de moi, je me dis. Pourquoi il n'y aurait que nous les humains qui existeraient Pourquoi il n'y aurait pas d'autres êtres vivants sur une autre planète ou une autre galaxie Donc au fond de moi, je me dis c'est possible. Mais voilà, après j'y passe pas vraiment, on ne sait jamais. Et pour les frelons, et pour les frelons lunaires, euh, ben, tout simplement, un frelon lunaire c'est quoi C'est un, fre un frelon qui est attiré par la lumière donc il a l'impression que c'est la lune, donc il fonce sur la lumière. Donc nous, en France, on n'a pas beaucoup de frelons, on en a que deux, et euh, on n'en a qu'un seul qui est attiré par la lumière et par la lune, automatiquement. Donc c'est le frelon européen. Donc, Vous avez bien vu la différence, frelon européen, frelon asiatique, euh, voilà. Donc nous, c'est le frelon européen, le frelon asiatique n'est pas du tout attiré par la lumière. Et alors, Méo, Qu'est-ce que tu fais Tu veux mettre la tenue hein Tu veux mettre la tenue, c'est ça tu veux, tu veux bosser avec moi Allez, on continue Question numéro 2 Alors, question numéro 2, c'est une question de Michel qui me demande euh, Est-ce que j'ai des astuces pour, contre les nuisibles, style le, le coca qui tue les rats euh, Alors moi, je fais pas de vidéo comme ça. Déjà, un, parce que je n'ai pas testé toutes euh, ces astuces. Hein. Bon, moi, j'appelle ça les astuces de grammaire. Je pense qu'il y en a certaines qui marchent et d'autres qui ne marchent pas. C'est des de conneries. Euh, voilà, je suis un professionnel des de nuisibles, je traite avec des produits, euh, donc je ne peux pas faire une publicité sur autre chose. Voilà, c'est à l'image de, de ma société, euh, la chaîne YouTube, elle s'appelle Dédé Frelon, ma société aussi, donc je ne peux pas faire de, ce genre de vidéos. Euh, après, on peut, euh, on peut créer des pièges pour attraper les rongeurs, les souris, par exemple, des, des cages esprit fait maison, ça je suis pas contre, hein. euh, je vous en ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps, on en a parlé, donc ça je suis pas contre. Mais sinon, il faudra regarder sur d'autres chaînes pour voir des vidéos comme ça. Question numéro 3, question de Magali sur Instagram. Euh, comment on traite les chenilles quand ils sont déjà au sol Donc j'imagine que tu me demandes par rapport à des chenilles qui sont descendues des cocons, où euh, ben, le client n'a pas pu mettre des copièges, ou n'a pas eu le temps d'y penser, et il n'a pas pu enlever les cocons. Donc, c'est vrai que ben, des fois on nous appelle, les chenilles sont déjà en bas. Donc, nous, ce qu'on fait, ben, on enlève tous les cocons, déjà si c'est possible. Au pire, on met un éco-piège si c'est pas trop tard dans la saison. Et après, on, nous, on va traiter les chenilles avec un insecticide euh, qu'on va traiter au sol. Après, il y a la possibilité de les brûler si vous avez un, ch un petit chalumeau, euh, sans mettre le feu dans le jardin, bien sûr. Hein. Euh, sinon, c'est une des possibilités. Toujours se protéger des, des jets de poils. Hein. Ça, c'est très important. Question numéro 4. Alors... Vas-tu faire une autre vidéo avec Tonton Snake Alors, aujourd'hui, non, il n'y aura pas de vidéo avec Tonton Snake. Euh, avec Tonton Snake, on se voit plus. Euh, ce n'est pas de sa faute, hein, c'est plus de ma faute à moi. J'ai eu des petits problèmes personnels qui a fait que je me suis un peu éloigné de certaines personnes euh, parce que j'en avais besoin. Et donc, c'est... Tout simplement ça Donc Tonton Snake, non, on ne fera pas de vidéo Peut-être un jour, mais là, c'est pas prévu Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu Si vous voulez voir Tonton Snake, je vous invite à aller voir la chaîne Mozi Je vous mettrai le lien en description euh, C'est une chaîne où, qui fait des vidéos sur les jouets d'enfance et les pop euh, Et parfois, Tonton Snake apparaît dans cette vidéo Question numéro 5 Question de triac à faire Peux-tu faire une vidéo de technique sur les rats Donc j'imagine que tu me demandes euh, de faire des vidéos sur la capture des rares, les tapettes et tout ça. Euh, oui je peux je peux faire des vidéos comme ça. Euh, sauf que j'ai pas trop la possibilité parce que ben, souvent on traite chez moi je traite beaucoup les particuliers, moins les entreprises. Donc les particuliers ils ont du mal à laisser filmer l'intérieur de leur logement, voir si c'est propre, pas propre, après on peut filmer des effets personnels, des photos et tout ça, sans le faire exprès. Donc c'est un peu compliqué, mais c'est sûr que si j'ai un jour j'ai des, des occasions intéressantes pour des vidéos, je le ferai Mais euh, après si vous voulez voir des vidéos comme ça, moi je vous invite à aller voir Michael euh, sur la chaîne Votre espère anti euh, Voilà, Le mec il a plus d'abonnés que moi, hein, il est dans le nord de la France et il fait beaucoup de vidéos sur les rongeurs euh, parce que Je crois qu'il n'a pas beaucoup de frelons donc il ne peut pas trop faire de vidéos de frelons. Mais euh, il est superbe, franchement il est superbe, ses vidéos sont superbes. Euh, C'est un vrai pro. Euh, donc je vous invite à aller le voir, je vous mettrai le lien dans la description. Vous allez voir Michael, et il n'y a pas de souci. Vous allez quand laisser des commentaires et marquer je suis un DD. Il comprendra. Question numéro 6. Donc là, c'est un confrère, Julien description nuisible qui me demande son un avis sur sa chaîne YouTube. Donc oui, je suis allé voir ta chaîne YouTube. Euh, c'est pas mal pour un début, il n'y a pas de souci. Il euh, faut savoir que la chaîne YouTube, il faut que tu le fasses par plaisir. Il hein. faut que ce soit une passion de faire des vidéos. Pas pour plus euh, passer de te dire, je vais gagner des clients. Parce que tu ne gagnes pas beaucoup de clients avec YouTube. Hein, parce que YouTube, c'est... Tu fais des vidéos pour la France entière et voir un peu l'Europe. Euh, donc du coup... Ce n'est pas des, des, des futurs clients, c'est des gens qui vont des fois t'appeler, te demander des conseils, mais tu ne vas jamais faire un client chez eux parce qu'ils sont de l'autre côté de la France. Donc, il faut vraiment faire ça par passion et pas calculer le nombre d'abonnés, pas calculer tout ça. Moi, je ne calcule pas tout ça euh, parce que ça ne sert à rien, ça, ça se prend à la tête. Le, le truc, c'est de faire, d'essayer de faire les vidéos de meilleure qualité possible. Et voilà. Donc, continue comme ça, c'est super. Et je te fais des bisous. Question numéro 7, euh, un confrère encore, Dardar, Frelon 13 Donc si vous avez des problèmes de frelon dans le 13, Marseille j'imagine oui, oui, oui, oui, oui, oui. euh, Vous pouvez l'appeler il me demande quel logiciel de montage j'utilise pour faire les vidéos. Ben, j'utilise, je te mets la petite affiche, Sony Vegas. Voilà, c'est un logiciel qui s'appelle Sony Vegas, euh, qui est pas mal, moi j'aime bien, il y a beaucoup de youtubeurs qui l'utilisent. Euh, après un logiciel de montage, quand tu en trouves un qui te plaît, que tu arrives, que tu le connais par cœur, tu as du mal à changer. Voilà, il a un coût, hein. je pense que quand tu l'as en promotion, tu peux l'avoir à 199 euros, c'est un coût. Mais si tu fais beaucoup de vidéos, c'est un bon investissement. Question numéro 8 et 9, parce que ces questions se ressemblent. Une question de Royal Empire qui me demande comment devenir chasseur de frelons. Et une question de notre ami Patrick Rapido. Alors On n'attend pas Patrick Qui me demande de montrer le matériel de frelons euh, en vidéo. Je sais Patrick, ça fait un petit moment que tu me poses la question. Euh, je ne pourrais pas montrer tout mon matériel dans mon salon, hein, euh, mais je vais en parler. Et je te promets que dès qu'on relance la saison de frelons Je, je mettrai mon matériel en vidéo pendant, sur une intervention je, je prendrai quelques minutes pour filmer le matériel euh, Comment devenir chasseur de frelons Alors, déjà il ne faut pas avoir peur des frelons Et il ne faut pas avoir le vertige Après, si vous voulez ouvrir votre propre société Regardez la concurrence qu'il y a autour de chez vous Aujourd'hui c'est important parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de personnes qui se lancent euh, Peut-être à cause des vidéos qu'on fait moi, Étienne et Domi. Euh, il faut le dire, il y a beaucoup. Par exemple sur Toulouse, on est 35 sociétés à faire ça, donc c'est vraiment beaucoup 35 sociétés, même si Toulouse c'est une grande ville, c'est pas mal. Euh, donc on ne peut pas vivre du frelon tout seul, si vous ne faites pas des rats, des souris à côté, ou si vous n'avez pas un deuxième travail comme apiculteur où vous vendez du miel et vous avez un revenu avec le miel, ou il y en a qui sont euh, pompiers, hein, en hiver et en été ils font les frelons, donc ils ont une activité supplémentaire. Euh, donc regardez dans votre région si ben déjà s'il y a beaucoup de frelons, parce que si votre le frelon asiatique euh, par exemple dans le nord de la France il n'y en a pas beaucoup, donc si vous faites pas beaucoup de frelons asiatiques, c'est quand même moi c'est quand même 80% des, des interventions de frelons c'est du l'asiatique que je fais. Hein. Donc c'est une grosse marge quand même. Euh, donc il faut bien regarder ça, après il vous faut votre certibiocide. Alors qu'est-ce que c'est un certibiocide C'est un, un agrément qu'on passe en trois jours qui va vous permettre d'utiliser les produits professionnels. Les produits biocides, les produits qu'on utilise autour d'un bâtiment, pas sur les plantes. Ça c'est les produits phyto. Sur les plantes, si on vous demande de traiter un arbuste parce qu'on voit plein de guêpes voler, euh, bien entendu il ne faut pas le faire. Et je peux parler. Tu vois pas que les abonnés ils écoutent, c'est important. Ils veulent devenir chasseurs de frelons. D'accord Donc euh, qu'est-ce que je disais bien Donc il faut faire vraiment attention à ça, le, le biocide. Voilà. Il est valable 5 ans. Donc il faudra le renouveler tous les 5 ans. Euh, qu'est-ce qu'il vous faut après euh, ben, Il vous faut comme matériel, il vous faut une voiture. Euh, donc soit un petit fourgon ou une voiture. Bien entendu, votre voiture, il faut la personnaliser, mettez le nom de votre société dessus. Euh, si vous avez des vêtements, mettez des, les vêtements avec le nom de la société. Ça fait vraiment professionnel. Sachez que si vous avez des concurrents, il faut être le plus professionnel possible. Avoir un site internet, ça c'est important aussi. Parce qu'aujourd'hui, tout marche sur internet. Euh, re regardez les prix des concurrents s'ils si de, affichent sur leur site et essayez d'être dans les mêmes prix. Il vous faut comme matériel... J'ai trouvé ceci sur le web pour Dissiri 2. Regardez. Tout le monde s'y met. Hein. Tout le monde s'y met. Euh, N'oubliez pas aussi Il vous faut une perche à frelons Donc minimum 20 mètres Oui je parle Minimum 20 mètres mais 30 mètres c'est mieux Il vous faut une poudreuse voire deux Moi c'est quand même bien d'en avoir deux S'il y en a une qui vous lâche Vous avez au moins la deuxième Et après moi j'utilise deux produits en poudre Qui est le Permax D et le Xerox Donc j'ai deux poudreuses avec les deux poudres différentes Ça m'invite de les mélanger Et tu fais quoi T'attaques ma combien? Et euh, après, il vous faut ben, les tenues, la combinaison. Alors, il vous en faut, franchement, il vous en faut deux. Il faut savoir que l'été, si vous faites beaucoup de frelons, euh, vous allez transpirer, il fait chaud là-dedans. Euh, donc, ça, c'est très important d'en avoir deux, de pouvoir tourner et de la laver régulièrement parce qu'au ben, bout d'un moment, franchement, vous, vous sentez très fort. Euh, pensez que la tenue, c'est quelque chose qui vous protège, mais c'est quelque chose aussi qui peut euh, être dangereux aussi pour vous. Euh, quand il fait 30 à 40 degrés dehors, quand vous êtes dans la combinaison, vous pouvez avoir vite fait euh, la tête qui tourne et perdre connaissance. Donc ne restez pas très longtemps dans la combinaison en plein soleil. Euh, buvez beaucoup d'eau pendant vos interventions et c'est quand même quelque chose de très très important. Euh, Qu'est-ce qu'il vous faut d'autre Donc, des, des gants de protection, des, des lunettes si vous n'avez pas une tenue avec une visière euh après, en gros, après, il vous faut quelques produits insecticides, un petit pulvér pour des produits liquides si vous avez besoin un jour d'utiliser du liquide, mais pas trop. Euh, vraiment, c'est simple. Le frelon c'est simple. On trouve le nid ou les guêpes, on met de la poudre et c'est fini. Si vous faites les rongeurs ou les blattes, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il faut quand même connaître l'insecte, le nuisible et savoir comment il vit. C'est quand même beaucoup plus compliqué. Mais pour des guêpes et frôlants, techniquement, c'est plutôt facile. Euh, voilà, donc je pense que je vous ai expliqué un peu tout. Ça y est, toi, tu joues avec la combi, tranquille. Bon, les questions sont finies. Euh, vous allez voir les trois euh, intros que j'ai fait depuis le début de la chaîne. J'en ai fait plus que trois, mais j'ai mis les trois meilleurs que je préfère. Euh, Donnez-moi votre avis. Ça, vous allez rigoler un petit peu. Et euh, faites votre classement en fin de vidéo. Voilà. Et moi, je vous dis à très bientôt. Je vous fais plein de gros bisous. Et ciao, ciao les délais Maître Vagdor, que puis-je faire pour vous Avez-vous caché le nid de frelons asiatiques sur la planète Terre Le Jedi Dédé-Frelon l'a détruit, pourtant il était bien caché dans une cabane. Dédé-Frelon, encore lui, est encore gagné avec la force de ses abonnés.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 Je peux intervenir demain matin, si vous voulez. Ah, ok, c'est parfait. Vous êtes rapide. Je vous dis à demain, monsieur le Dédé. Et voilà, le rendez-vous est pris. Le gars, il est hyper sympa. Et l'adresse Quoi Il a oublié de nous donner l'adresse. Oh, la bolette Ça dépasse tout ce que j'ai imaginé.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 Il m'arrive un, un, un truc de malade Un truc de malade Attends si tu vas pas le prendre, J'ai des nids de frelons, comme ça <rire> Des nids de frelons, je te jure que que... Deux, un là, un là Ils sont à quoi Un mètre d'écart, je te jure Il faut une solution, je sais pas quoi ça. Des trucs ils sont comme ça, ils ont fait une violette Ta fleur de mouche, c'est pas des mouches, c'est des frelons On peut monter dessus <rire> mais <non>. Impossible <rire> je suis je suis dans la merde. Enfin, des gamins, mais dangereux. Je je pas de... Ah mais ça c'est une tôt. mission pour Dédé Frelon Vous avez un problème de frelon Dédé est pris pour le combat Ça ah oh, tourne Oh, es <rire> Quoi T'es pas abonné à des Frelant Alors dépêche-toi de t'abonner avant que je m'énerve. Ah